Samedi 4 juin 2022, à saint michel du une commune de Normandie se tenait la Journée Nationale de la Télégraphie et du Télégraphe de Chape. Qui sont ces inventeurs Comment fonctionne le système Et comment a-t-il révolutionné le monde de la télécommunication moderne C'est ce qu'a pu découvrir les visiteurs de cette exposition. Chaque année, ces passionnés se retrouvent pour nous faire découvrir l'ancêtre de nos téléphones portables et autres réseaux sociaux. à l'aide de maquettes, de bras articulés, de documents officiels, d'archives et d'illustrations, d'atlas télégraphique. et de livres documentaires. Au pied de la tour du Buat, ils nous font redécouvrir le premier réseau de télécommunications au monde, la télégraphie aérienne de Chape.